On souhaite maintenant utiliser les résultats de modélisation donnés par régressie pour obtenir des informations sur l'intensité de la pesanteur et son incertitude. Donc en linéarisant l'expression de la période du pendule, on obtient t égale 4pi l sur g. Ainsi, la fonction t égale f de l va être linéaire. Si on note la pente A de cette fonction t égale f de l, alors elle a pour expression 4pi sur g. Donc, à partir de A, on peut obtenir une valeur de G. G égale 4pi carré sur A, égale 4pi carré sur 4,03 qui est donnée par régressi. Et on obtient 9,796 et des chiffres derrière. Euh, on a conservé trois euh, chiffres après la virgule, sachant que nous allons arrondir ensuite avec l'incertitude. Pour obtenir l'incertitude, eh on va se servir de l'incertitude sur la pente, qui est donnée par RSI. Alors, Pour ça, on peut par exemple utiliser la formule de propagation des incertitudes, en considérant qu'il y a un seul paramètre dans la formule g égale 4pi carré sur a. Donc en fait, c'est de la forme x égale p1, le paramètre 1, exposant moins 1. Donc si on se sert de la formule qu'on connaît, on va obtenir un delta g sur g égale delta a sur a. Ainsi, delta g, euh, la certitude élargie sur g, va être égal à delta a sur a fois g. Donc ça fait 0,0972. On a dit que nous conservions un seul chiffre significatif à l'incertitude, donc nous allons arrondir ici à 0,1 et ainsi le résultat de la mesure de g grâce à cette courbe t en fonction de l donne 9,8 plus ou moins 0,1 mètre par seconde carré.